« Mon cœur chavire. Lui, il a un cœur de pierre. Et moi, j'ai le cœur brisé. » Je joue bien la comédie, non Non Enfin bref, tout ça pour dire que le cœur symbolise l'amour et plus généralement nos émotions. Ça, vous le savez déjà. Mais ce qui est très peu connu, c'est que les émotions peuvent être dangereuses pour le cœur, surtout pour les femmes de plus de 50 ans. C'est en fait une maladie cardiaque qui s'appelle le syndrome du cœur brisé,